Et salut à tous les astraliens, c'est Gabriel. Aujourd'hui, on se retrouve encore pour une nouvelle vidéo. Donc, cette fois, c'est sur l'ouverture de l'esprit des guerriers. Voilà. Donc, l'avantage de ce booster, c'est qu'il n'y a pas de carte commune. Mais l'inconvénient, c'est que j'ai déjà plus des cartes si ça me raille. Voilà. Enfin, il m'en reste une. C'est une carte piège, mais bon, voilà. On va commencer par... L'ange de la loyauté que j'ai eu en deux fois. Qui fait toujours plaisir. Lumière attirante Que j'ai eu en 3 fois Chute miraculeuse Que j'ai eu en 4 fois Donc l'avantage c'est que c'est Il n'y a, a pas de carte commune Dans dans ce dans cette boîte Il n'y a que des Rares et des ultras Statue de ferraille Statue de ferraille Que j'ai eu en 4 4 ou 5 fois, je sais plus. 1, 2, 3, 4, 5. 5 fois. Voilà, dernière carte 6 si samouraïs qui, qui me reste. Oui, il y a, donc, dans les cartes 6 samouraïs, donc, il y a eu une fusion. Qui est pas mal. Et après, ils ont réédité des cartes. Des cartes qui étaient sorties il y a très longtemps, et ils ont sorti des nouvelles cartes pour pouvoir le faire aussi. Je peux pas vous les montrer parce que, ou si je vous les montrerai à la fin peut-être. Mais c'est, des cartes qui sont réservées. Ah non, je peux pas vous les montrer, euh, non. Donc, voilà. Ceinture de conseiller, que j'ai eu en quatre fois. Hurlement de garde, que j'ai eu en deux fois. Alors, le petit épouvantail de ferraille, que j'ai en trois fois. Et là vous vous dites, oh, on en a marre, montre nous des nouveautés, c'est que des ré rééditions Eh ben, je vais vous montrer ce que j'ai reçu garder en nouveauté, j'ai trié Une nouvelle famille qui est sortie aussi dans, dans, ce, dans ces booster. C'est les mousquets, voilà, tout simplement Donc magie de mousquets, que j'ai eu en 1, 2, 3, 4, 5, 6 Je vous la montre en une seule fois, parce que, à moins que vous vouliez voir Vraiment... Voilà. En six fois. Voilà. Magie de mousquet domination croisée. Que j'ai eu en une seule fois. Gaspard magie de mousquet. Que j'ai eu en deux fois. Magie de mousquet accord démoniaque. Que j'ai eu en quatre fois. Doc, magie de mousquet, que j'ai en deux fois. Après, Zachiel, cerveau de la magie du mousquet, 1, 2, 3, que j'ai en trois fois. Styrefire, magie de mousquetaire, 1, 2, en deux fois. de brave magie de mousquetaire que j'ai eu en 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, donc comme je vous l'ai montré tout à l'heure, je ne l'ai montré qu'une seule fois c'est celle là, je l'ai eu en 6 fois magie de mousquetaire dernier acte que j'ai eu en 3 fois Doc magie de mousquetaire. Un deux fois. Wild magie de mousquetaire. Un trois fois. Magie de mousquet d'Espérado. D'Esperado. 1, 2, 3, 4. En 4 fois. Voilà. Magie de mousquet, aiguille, dansante. En trois fois. Une, deux, trois, quatre, 5, six fois. Calamity, magie de mousquetaire. Voilà. En six fois. Donc, si vous avez vu des cartes qui vous intéressent dedans. Donc, moi, je recherche que des polémisations pour le moment. Et vous pouvez proposer aussi des échanges. Hein, par exemple, euh... allez, soyons soyons fous, imaginons que vous me, vous voulez m'échanger tous mes mousquetaires euh, contre, euh... contre par exemple, Dragway et Dora euh... en version jouable, ça, ça pourrait se faire, voilà. Euh, je n'ai plus de recherche parce que j'ai tout acheté sur ebay, donc euh, mon deck pyro est en finale de construction, donc est-ce que vous voulez que je vous fasse la démonstration du deck pyro, ça j'en sais rien, c'est à vous de me le dire dans les commentaires, voilà, sur ce les amis, je vous souhaite une très bonne fête, et je vous souhaite une très bonne soirée, et on se dit à très prochainement pour une prochaine vidéo sur la Team Astral video allez ciao tout le monde